Quelqu'un qui défend l'islam, qui est professeur à l'université, écrivain, journaliste, balayeur dans la roue, chauffeur de taxi, on ne dit pas islamologue. On ne dit pas islamologue à celui qui défend l'islam, qui est un lobby pour défendre l'islam. Islamologue, c'est la personne qui critique l'islam n'importe quoi dans notre monde peut être critiquable. Surtout une religion que depuis 14 siècles, on a tué énormément de gens et on est en train de les tuer, comme le Taliban en Afghanistan, au nom de l'islam. Islamologue, c'est celui qui critique l'islam, critique positive. Je ne sais pas, vous faites ça exprès ou non, tous les médias, tous les grands hommes politiques, mais je ne crois pas que vous le faites exprès. C'est à cause de votre ignorance. L Islamologue, ce n'est pas celui qui défend l'islam, c'est celui qui critique l'islam. Est-ce que vous avez bien compris des grands sages de ce monde, journalistes, professeurs, politiciens, ta ta, ta ta ta ta Notez bien ça aussi, à notre leçon pour mieux utiliser les mots. Merci de votre attention.